Bonjour et bienvenue sur la vidéo capture portant sur l'utilisation du logiciel Skype. Cette vidéo est la troisième partie qui porte sur Skype dans le cadre des vidéos sur Québécoise branchée. D'abord, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment ouvrir un compte Skype, comment l'installer sur notre ordinateur, et maintenant, nous allons voir comment s'y connecter et puis comment utiliser les différentes fonctions. Premièrement, vous devez rentrer votre pseudo, donc le, le pseudonyme que vous avez choisi lors de la création de votre compte. Ensuite, vous devez entrer votre mot de passe. Donc voilà, nous sommes connectés via Skype. Ici, nous voyons de la publicité. C'est relativement nouveau, mais c'est, par exemple, impossible de la supprimer. En premier lieu, il est possible de changer notre statut. Donc, par exemple, si je ne veux pas être dérangé, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche à côté de la petite lime qui est ici. J'appuie sur ma flèche et puis je peux sélectionner mon statut. Si vous voulez donc ajouter des contacts, comme c'est le cas ici, nous n'avons pas encore de contact. Donc, vous avez deux possibilités. Vous pouvez appuyer sur cette icône ici qui permet d'ajouter un contact. Ou vous pouvez aller dans le menu en haut, cliquer sur Contact, Ajouter un contact. Et puis, vous avez l'option soit de rechercher dans l'annulaire Skype ou d'enregistrer un numéro de téléphone. Nous allons appuyer sur Rechercher dans l'annulaire Skype. Pour rechercher un contact, nous pouvons le rechercher soit par son nom, par son pseudonyme ou son courrier, par exemple. Donc, je recherche Carole Pelletier. Donc, le logiciel a trouvé ce contact. Je peux voir en fait si c'est réellement cette personne, notamment si jamais elle a mis une photo d'elle comme avatar. Comme je suis certaine que c'est bien son pseudonyme, je peux l'ajouter au contact. Voilà, j'ai un message qui me confirme que je m'apprête à envoyer une demande de contact à carole.peltier6. J'appuie sur « Envoyer ». On voit ici ma demande de contact. Donc, lorsque cette personne aura confirmé qu'elle veut bel et bien faire partie de mes contacts, le, la petite lime ici aura un autre code de couleur. Donc, le, le petit point d'interrogation sera disparu. Dans le but de voir la fenêtre entière, je vais réduire la fenêtre. Ça fait qu'on puisse voir la boîte pour envoyer un message. Par exemple, si je veux envoyer un message via Skype, je pourrais l'écrire dans la petite boîte ici à cet effet. On voit le message envoyé sur la page. Une fois que j'ai un contact, si je veux l'appeler, je pourrais l'appeler via cette option ou faire un appel vidéo via la seconde option ici dans le menu, dans l'onglet Appel. Je pourrais aussi aller directement chercher mon contact et faire un appel en cliquant sur Appeler, sur la petite flèche, cliquer sur Appel à ce moment-là, mon appel est en cours, mais comme euh, Carole Pelletier n'est pas connectée en ce moment, je vais raccrocher, donc je vais appuyer sur le petit téléphone rouge. Si je veux faire un appel vidéo, je procède de la même façon, tout en cliquant sur cette option ici. Donc, comme elle n'est pas connectée, je vais cliquer sur le petit téléphone rouge. Donc, si vous désirez entamer une discussion, créer un groupe, envoyer des, des messages ou des fichiers, vous pouvez cliquer sur cette option. Donc, si on avait plusieurs contacts, on pourrait les sélectionner. Les glisser dans la boîte SIO et puis appeler le groupe. Et ce serait possible d'appeler plusieurs personnes en fait pour établir un appel conférence ou un appel vidéoconférence. Enfin, si jamais je désire envoyer des fichiers, donc à un contact, je sélectionne cette personne. Donc j'appuie sur le petit plus et je sélectionne envoyer un fichier. Donc en appuyant sur ce bouton, je pourrais aller sélectionner mon fichier à envoyer. Au contact désiré. C'était un bref aperçu de l'utilisation que l'on peut faire avec le logiciel Skype. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.